Salut tout le monde, mon nom est Fauve et je suis entrepreneur web sur Amazon. Je suis présentement au Mexique, plus précisément à Toulouse, et surtout loin de l'hiver canadien. Parce que mon style de vie m'amène à voyager et à travailler en même temps. J'aimerais aussi que tu puisses vivre de ta passion. Alors, tu veux voyager à temps plein tout en gérant ta propre business? Le domaine de la vente en ligne sur Amazon t'intrigue ou te passionne et tu aimes les concours? Eh bien, j'ai quelque chose d'excitant pour toi. Tu peux gagner ma formation Amazon Be Wild and Free. Et tout ce que tu as à faire, c'est 1. Aime et partage cette vidéo. 2. Tag 2 de tes amis. 3. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et 4. Viens rejoindre mon groupe public sur Facebook. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Et le tout d'une valeur de 790$ US. J'annoncerai le gagnant le 1er avril prochain à midi. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne chance! Ciao tout le